Et salut tout le monde, c'est Renormade pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien réussir à Minecraft en mode survie. Mais cette vidéo, elle est que pour les noobs, que pour ceux qui débutent sur Minecraft. Regardez bien cette vidéo, on commence dès maintenant Voilà, donc je suis en mode survie, on va commencer déjà par récupérer précisément 3 de bois. Et ensuite, il faudra qu'on aille chercher une source de lave, mais j'en ai vu pas loin. Donc, on récupère les 3 de bois... Pas la peine de faire de planches, hein, pas besoin d'établi parce que c'est très simple. Alors, elle est où, cette petite source de lave Bon, je coupe au montage, hein, pour, euh, pour passer le temps que je trouve la source de lave. Wow, c'est magique J'ai trouvé une source de lave Alors, premièrement, il va falloir jeter vos blocs de bois dans la lave. Vous allez voir pourquoi juste après. Donc, un, deux... 3, waouh, c'est magique, j'ai gagné une épée en fer, c'est incroyable ouais, Minecraft c'est très, très bien fait, par contre pourquoi il n'y a plus de feuilles Ouais bon c'est pas grave, ça c'est très normal Alors ensuite, on va, euh, bah, on va chercher des outils bah, C'est très simple de chercher des outils Bon déjà vous, vous devez casser la terre avec une épée, c'est très important Parce que l'épée elle va pas vous servir hein, bien sûr On va tuer des cochons, des cochons c'est très simple à trouver hein. Bien sûr, c'est très simple à trouver. En fait, pour trouver un cochon, il va falloir faire ça. Regardez. 1, 2, 3. Venez à moi, cochon Et voilà, c'est magique. Ils sont apparus. On n'a plus qu'à les tuer. Venez par là, les petits cochons. Petits cochons. Venez par là. Et en plus, avec notre épée en fer qu'on a récupérée tout à l'heure, eh ben, ça va être facile. C'est hein. très facile. Ensuite, je vais vous montrer comment cuire la nourriture bah, très facilement. Encore une fois, on aura besoin de la lave. La lave, c'est le plus simple parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de four. Ah bah les, les petits cochons ça rapporte rien c'est vrai, les petits cochons ça rapporte rien du tout. Allez viens par là toi, viens par là, viens par là, viens par là, viens par là. Voilà bon je pense qu'on a assez de nourriture, on retourne à la source de lave et je vais vous montrer comment faire cuire la nourriture. Donc euh, c'est très simple, Bah bon, on va faire, mince, oula faut que je remonte, faut que je remonte, c'est mieux qu'on soit en hauteur. Alors, vous allez vous mettre juste ici. Non, non, non, non, non, non, non, vous inquiétez pas, la lave ça fait pas grand chose, hein. c'est très simple, alors, euh, vous allez vous mettre ici, bon c'est bon tu, c'est bon c'est terminé, ouais bon on va attendre hein, la lave, elle fait ce qu'elle veut, hein. c'est une coquine, donc ça y est la lave va arrêter de m'embêter, donc comme je l'ai dit vous allez jeter tout votre port, donc euh, tout simplement en faisant comme ça, voilà, et donc là, faut attendre un petit peu, alors qu'est-ce qui va se passer Et donc, voilà, j'ai récupéré mes sept euh, cochons, mais cette fois, ils sont cuits. Merci de la lave, et merci de ne pas m'avoir cramé. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas très faim, donc... Euh... Tu as monté, merci. Donc on va essayer de trouver du diamant. Pour trouver du diamant, c'est très simple. Attendez, déjà, il faut trouver une zone de pierre. Donc euh, je coupe au montage le temps que je trouve la zone de pierre. Et quand j'ai trouvé la zone de pierre, je reviens. Ça y est, j'ai trouvé la zone de pierre. Donc euh, là, on n'a pas de pioche, donc on va devoir attendre un petit peu. Mais là, c'est exactement la bonne zone de pierre qu'il faut tout le temps aller. Il faut tout le temps aller là. Parce que c'est très important. En plus, vous ne trouverez pas de monstres. Les monstres n'aiment pas le noir en fait. Mais en fait, Minecraft c'est fait pour euh, vaincre les phobies, c'est ça. Bon, allez, on va cette fois se crafter une pioche. Mais donc voilà, cette fois on va avoir besoin de 5 de bois parce que, euh, bien sûr, pour trouver du diamant, il faut avoir une pioche soit en diamant, soit en fer, soit en netherite. Mais bon, moi je vais essayer de me faire une pioche en netherite et donc on va retourner à la source de lave comme d'habitude. Donc euh, voilà, là j'ai 5 de bois, donc ça devrait suffire. Hein. Euh, si j'ai trop de bois, bah en fait ça va me rendre le bois que j'avais en trop. Mais bon, là je pense que c'est bon. Alors, voyons voir. Une... La petite source de lave, elle est où Elle est où Je vais monter sur cet arbre pour savoir. Et juste après. Euh, alors, voyons voir, voyons voir Bon, euh, je vais la retrouver, euh, voilà, je coupe au montage Et voilà, c'était bien caché la petite coquine Donc, cette fois, on va jeter les 5 de bois dans la lave Et on va voir ce qui se passe tout de suite 1, 2, 3, 4, 5... Et voilà, on va attendre un petit peu et... Wow, c'est magique, encore une fois, on a récupéré notre pioche en léthorite. On va pouvoir y retourner. Donc, euh, j'y vais. Ah, attention, je vais faire une téléportation. 3, 2, 1, téléportation Vous pourrez aussi tester la téléportation euh, quand vous jouerez à Minecraft. Voilà, c'est très simple. Hein. Donc, on va creuser en dessous de nous et surtout pas à côté, en dessous de nous. waouh on a trouvé du diamant, c'est tellement simple Il suffit juste, en fait, de creuser en dessous de nous. Wow, il y a beaucoup de diamants ici, hein. Il y a beaucoup de diamants. C'est pour ça qu'il faut tout le temps aller dans les grottes. C'est très important. Il faut creuser en dessous de nous, parce que vous n'allez pas le trouver devant vous le diamant. Voilà, c'est très simple. Mais en fait, euh, je devrais faire des tutos tout le temps, moi. C'est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable. Par contre, comment on fait pour euh, comment, euh, comment on fait pour monter, voilà. J'ai réussi à parler. Bah, en fait, euh, il suffit de faire ça. C'est très simple. C'est très simple. Et après, quand vous revoudrez du diamant, bah en fait, vous attendez un petit peu, et vous irez dans cette grotte, vous sauterez ici, et vous récupérez votre diamant. Donc, euh, on va faire le test maintenant, on va voir combien de temps ça met. Donc, euh, je vais sortir un peu, parce qu'il faut s'éloigner un peu. Ah bah tiens, c'est la nuit. Ah bah c'est cool ça On va pouvoir crafter des torches Donc, voilà Oh bah voilà Vous voyez, quand on... quand on trouve du diamant, bah ça nous donne ça, la chance est avec nous hein. Voilà, donc on va attendre un peu le jour, le temps qu'en fait euh, le diamant il se refasse dans la grotte, et puis voilà. Voilà, c'est bon, c'est le jour, donc on va voir euh, comment ça a augmenté Donc comme vous, vous pouvez voir, ça n'a rien bougé. Donc euh, la grotte, comme d'hab, elle est assez tranquille. Je vous conseille de faire vos bases dans la grotte, hein, c'est vraiment très important ça. waouh il y a du diamant déjà Eh ben, c'est bien, hein pour l'XP surtout, le diamant, waouh wow. Wow, il y en a plus que tout à l'heure C'est pour ça, en fait, il faut toujours détruire le diamant. Et euh, faut revenir au même endroit, par exemple, si vous trouvez de la netherite dans le nether. Et eh ben en fait, euh, même si vous en avez pas besoin, vous faites ma technique du bois dans la lave, hein, comme moi. Et ça risque de marcher. Donc, euh, voilà, on récupère tout le diamant. On en est déjà à 30 diamants Wow, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, 30 diamants. On va pouvoir ensuite faire un petit craft que je vais vous montrer tout à l'heure, encore avec la lave. C'est très simple. Donc, euh, Voilà. On récupère le diamant et on se retrouve à côté de la lave juste après. Donc déjà, on va commencer par se faire un full stuff diamant. Donc déjà, on va devoir jeter ces deux diamants à la lave. Allez, un, deux. Et ensuite, on attend un petit peu. Ça y est, c'est bon, je crois que je... Oh Oh, c'est dingue et eh ben voilà, j'ai un full stuff diamant, sauf le casque bien sûr, parce que moi je garde toujours le casque en or bien sûr parce que moi j'adore l'or donc maintenant on va essayer d'avoir des élytres comme... parce qu'en fait les élytres ça va nous permettre de voler et oui on va pouvoir voler donc pour les élytres bah, on va pouvoir jeter tout ça là et ça va nous donner euh, je sais pas combien d'élytres hein. avec euh, 42 diamants je pense qu'on va pouvoir en avoir pas mal hein. donc euh, voilà comme toujours on attend un petit peu ça y est oh là là les élytres j'en ai eu combien là Oh, mais c'est dingue Du coup, j'ai retiré mon plastron en diamant, mais... Oh, j'ai eu j'ai eu plein d'élytres J'ai eu 5 élytres Oh, c'est incroyable Je vais pouvoir voler maintenant Je peux voler Ouais Donc, ensuite, pour avoir un feu, des feux d'artifice... Donc, les feux d'artifice, ça sert tout simplement à voler plus haut et plus vite. Donc, pour faire un feu d'artifice... Euh, fils, oui, voilà. Il va falloir prendre deux de bois. Oui, du coup, deux de bois. Comme ça. Mais que du bois comme ça, hein, parce que sinon on va jamais y arriver. Hein. Et on prend deux de bois comme ça. Hein. Mais cette fois, on va pas les jeter dans la lave. Cette fois, on va aller dans l'océan, dans l'océan. Et euh, je vais euh, vous montrer. J'ai des élytres et j'arrive à me faire mal. C'est dingue. Donc, on va aller dans l'océan qui est juste là. Voilà. On peut y aller en élytre, bien sûr. Voilà. Et. Euh, on va aller sous l'océan, on va voir un peu, on va voir un peu. Donc, on a nos deux planches, on va les jeter ici, on les jette ici. Et comme vous pouvez voir, il faut les suivre. Il faut les suivre parce que comme ça, ah, elles sont revenues, il faut les refaire partir. En fait, ça marche comme des underpearls. Voilà. Il faut surtout pas remonter à la surface, sinon ça va jamais marcher. Il faut, il faut, il faut tout le temps rester comme ça. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. On y est presque je crois. On y est presque. Alors. Elles vont où Elles vont où Je crois que c'est là, hein je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Il va falloir attendre euh, juste ici. Waouh Ça m'a donné des feux d'artifice, c'est incroyable C'est vraiment c'est vraiment trop bien ces techniques. Hein. Je vous conseille de l'utiliser parce que c'est. C'est incroyable hein, quand même. Bon, maintenant on peut remonter à la surface et on va et on va tester les Elytra. Ouais, effet d'artifice. On peut les utiliser, en hein, toute façon, on en a plein, parce que ça nous en a donné. En fait, Minecraft, ils nous ont caché, ils nous ont caché beaucoup de trucs, hein. C'est dingue. Heureusement que je suis là, hein. Heureusement que je suis là. Et pour me remercier, vous pouvez mettre un pouce bleu, hein. Voilà. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait une montagne pas loin, donc on va y aller tout de suite. Alors, la montagne, la montagne... Sinon si on n'arrive pas à monter à la montagne Ah elle est là-bas Bon euh, je vais y aller et euh, on se retrouve juste Ça y est je suis en haut de la montagne J'ai fait beaucoup de trajets sachant qu'on était tout là-bas à l'océan Et donc enfin je suis arrivé Donc on va y aller tout de suite Et voilà regardez on vole c'est incroyable C'est vraiment incroyable Je crois mieux qu'on peut... peut dépasser les nuages ah oui, on peut dépasser les nuages, c'est incroyable. On peut même monter sur les nuages, tranquille. Donc euh, voilà, on, on peut aller très très loin et c'est très rapide. Et en plus, ça coûte pas cher. Hein. Ça coûte vraiment pas cher. Bon, voilà, on atterrit ici tranquillement. Maintenant, euh, donc euh, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous être utile. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.